Bonjour vous les chabais. Comment ça va aujourd'hui Je vous propose que on teste la stratégie du hérisson. Mon dieu, la stratégie du curfus de Halloween de Jean-Patrick Goldman. C'est parti. Nous allons voir si ça marche. Si ça marche, on sera content. Si ça marche pas, ce sera essayé. Si. Bref, ici, le... j'explique que je joue la pologne. Moi, j'ai tout ça. J'ai un gros problème avec cet état qui a mis avec la Suède. J'ai acheté tous les DLC à 12 euros. Et bref, nous allons jouer. Donc, on risque d'avoir un problème certain. Je commence à rec. Quand j'ai vu que l'IA jouait bien. 16 J'ai commencé à jouer parce que je me suis dit, ouais. Allez, allons-y. Ici, je revois tous mes bateaux. Et ici, je ramène mes généraux illustres. Que je me dis que ça vaut la peine euh, ici j'ai peut-être là on fait encore plus et ça risque d'être assez tendu tandis qu'il euh, me fait le malin hein. on va l'avancer là ici on va l'avancer encore ici on est face à stock comme carré Ici, on va on va défendre avec les canons ça risque d'être vraiment tendu ici tard hein. le navire marchand s'en se fout un peu Peut on peut rien faire pour l'instant. On va passer tout. Ici, on ne peut rien faire non plus. On peut même pas s'installer. Si on peut, on peut s'installer. c'est une très mauvaise idée avec la, la, la Suède qui la reste de m'embêter. Euh, ici, on va faire le tour parce que ici, il y a, il y a lui qui m'embête. Ici, on avance. Ici aussi. Et ici aussi. On va voir ce qui va se passer. Ici, on a une... ça à construire. On a déjà des cas ici, oui, on les possède. Alors, on va pouvoir construire des fermes. Alors, je les ai récupérés récemment. Hein. faut pas se dire. Ici, on ramène dans 8 tours. En tout cas, je attendre. Ici, il n'y a rien de spécial à faire. Ce sera plus un autre rec si je le souhaite. Mais je sens que je peux avoir la Suède en rec. Votre fusil était oui, ça je sais, j'ai mal jouer sur ce coup-là. La tour Eiffel a été construite dans un pays lointain, ok c'est bien. Euh, ici je vais peut-être me faire un truc qui puisse augmenter mon bonheur. Le zoo, oui le zoo ça augmente mon bonheur je pense. L'opéra ça augmentait le bonheur à l'époque. Ouais, bon, le zoo, tour suivant. Euh, ah ouais, ah, je le mets, je vais toujours aller là, aucun souci. Hop, ouais, parce que je joue avec la religion et tout, c'est tendu. Ici, ici il va falloir que je fasse une ferme. Ah ouais, j'ai beaucoup de sous, mais parce que j'ai, il n'y a, a que des comptoirs commerciaux le mec dans son, dans son truc. Alors ce que je vais faire, c'est que je de vais acheter des unités. Ça, ça c'était pré... prévisible, mais un truc de fou. Je le sentais. Voilà. Non, au moins il est concentré là-dessus. Non, il attaque mes chevaux. Oh, lui il est... il est en majorité ici. Comme son unité, le fusil c'est celui. -là. Dans ce cas là, j'ai pouvoir. Ici je pose mon canon. Si je l'avance. Ah, ici je... je pense que je peux l'avoir ici. Il plus putain de barbare, alors bon, je sais pas pourquoi en il me encore. Achat automatique de la foi. Ah, il me fait... C'est bon, c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Et ici, tu vas m'acheter des unités. J'aimerais bien... Ah j'aimerais bien pas, pas de mec illustre Ingénieur illustre. Non, général illustre peut-être. illustre missionnaire. Inquisiteur, amiral. Amiral illustre. Je connais pas ça, c'est quoi. À mon ça c'est pour les mers. Et il va attendre. Lui, c'est bien celui-là. Lui, sur quel terrain On est sur quel terrain Ferme, prairie. On va augmenter son choc sur les terrains. Hop, ici, je veux. C'est bon, je le savais. J'aurais dû faire celui-là et ensuite attaquer. De toute façon, je vais faire les deux comme ça. Je gagne du temps. je le termine euh, au, au canon là. Parce que sinon ça va pas aller du tout. Euh, ouais. Moi, je peux faire ça toujours. Ça peut toujours m'avancer. Ici on va peut-être reculer. Et ça va me supprimer son général illustre. Qui me saoule. hop terminé j'aurais pu l'attaquer avec la frégate hein. je suis con je suis bête j'ai fait, fait une connerie j'ai perdu un tour ici on va alors ce que je vais faire pour qu'il m'attaque ma frégate c'est que je vais mettre là je vais tirer sur ma frégate elle va survivre hein, mais elle va prendre un gros coup mais c'est tout Ici, je possède pas les cases là. Il faut que je fasse une ferme Ici, je vais prendre un truc qui puisse m'aider. La j'aurais dû faire la voie ferrée, mais c'est pas le moment. Ouais, je vais peut-être faire revenir ma caravelle. Pas maintenant. Ah bah tiens, je peux revenir derrière. Mais non, mon but à moi, c'est de. Ah, c'est d'avancer quoi. Ici, non, je suis con ici acheter je pense que je peux acheter un cuirassé ici oui, 800 avec mon 88 je pourrais en acheter souvent et je me prépare mais non la caravelle, ça c'est euh... donc je vais faire revenir ici et Ici ça doit coûter euh... sans quelque chose si on me l'a supprimer mon... mon truc hein. mais je... je tente je tente toujours à Commencer à poser mes troupes et ça avance, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça avance. Alors je sais pas si j'ai fait un stream ou euh, si j'ai bien fait ce que je voulais faire. C'est bien, non, j'ai soin, c'est bon. Si j'avance mes troupes, ici j'avance, et ici c'est parti. Donc ici je vais juste l'ignorer, hein. c'est pas bien. il hein. Faudrait que je l'attaque, que je fasse quelque chose, mais c'est pas bien. Je, je peux juste l'ignorer. Je peux en faire d'autres. Ici je sais pas si je, peux la... je sais pas si peut attaquer. Oui. J'aurais dû attaquer avant. Non, c'est justement ce qu'il faut faire. C'est vrai, C'est très bien. Là il faut absolument. Il que... faut pas que je rentre dans la zone de Stockholm, sinon on va pouvoir me tirer dessus. Et là je vais avancer là et puis je pourrais me soigner comme ça je pourrais laisser passer. Ah j'ai tenté. J'ai tenté. Et là, il sait de nous supprimer mais en général il Intéressant. De toute façon, juste après il rentre en ligne. Il est tranquille après. Donc ce que je vais faire c'est que ici.. Euh, ici non. Ici, ouais, je vais avoir du mal, c'est sûr à venir. D'accord, ici... Bon, je... on verra ça plus tard. Je le sais. J'aurais dû faire un truc pour remonter le tourisme, hein. mais euh, je, je suis allé trop vite. J'ai plein de lieux pour le truc Mais Au moins ici c'est bien euh... De toute façon ça augmente encore, ça augmente le tour pas plus Dans les cases, non, dans les cases De lui il est très long mais il est fort Il est très fort descendre mon... mon petit gars ici de toute façon ici j'ai que trois cases hein, parce que si je rentre ici ça ça zone au zone de donc du coup je me fais avoir ça va vraiment jouer sur du pif la suite mais ça me un peu. Euh, ici c'est un style mitrailleuse en fait ça marche Je tente et ça marche. Peut-être... Oui, c'est bon Oh Chance Il me fait que ralentir mes troupes, mais sinon, ça, ça va, ça va. Il n'y aucun problème. Ici, je vais peut-être me mettre... Ici, je vais tirer. Ah. Ici, je vais J'aurais dû faire autre chose... J'aurais dû mettre ici et tirer là. Mais trop tard maintenant. Trop tard. De toute façon, ici, les... ils vont me tirer là ou là Là, je pense. parce que Mais j'ai mon général illustre, donc je pourrais tirer dessus. Ici, j'avancerai avec mon général illustre. Non, ici, j'ai. Si j'avancerai avec mon. Bon, je vais voir. Je vais voir après. Euh... Bah, j'ai pas d'autre manière. C'est pour l'instant, parce que là, je suis ralenti avec euh, cette histoire-là. Ici, j'attends. Euh, ici, rien à faire d'autre non plus. Ici, il faut attendre. On peut rien faire d'autre. Ici, faut me soigner absolument. Vous avez découvert un artefact de grande valeur, on vous fout. Vous générer de la culture, un nouveau monde, de gérer. Bah, c'est bien ça. D'ailleurs, je pourrais faire une doctrine le euh, tour prochain. Non, forcément vous savez ce que je vais mettre en honneur hein. bon bah renforcement lui il a exploité tous les toutes les ruines que tu pourrais avoir L ennemi proche Ouh, heureusement j'ai fait, fait le bon choix je, je sais je sais que là il m'a bien bombardé mais c'était mon but de, de... c'était mon choix Ici, on va attaquer. Ah, j'aurais pu tout de suite faire un truc de promotion. J'aurais dû regarder avant. La quantité de ressources offertes par la cité est de 100%. Ici, parfois, elle me donne des... des personnages illustres. Alors, ça m'intéresse fortement. Bah, J'ai bom... bombardé sur piétier. Hein. J'aurais peut-être pas dû, mais bon. La vitesse de construction des ouvriers au monde de 25%. Et un ouvrier après la capitale, c'est le plus intéressant. Ville production plus 1 et la production dans les villes et la production des bon, Ouais, je ferai un produit en masse bâtiment en ce moment. Puis après, ça me, ça me donne un colon. Moi, bof, tu sais. Je sais pas ce que je vais faire avec ce collant, mais bon. Peut-être le détruire, simplement. Parce que là, j'ai pas trop de choses à faire. On lui, avec son canon, je risque de le de... tuer là. Parce que moi, ma plus grande ville, elle doit avoir 60 trucs comme ça. Peut-être qu'il a fait arsenal, c'est hein, ça, ça pour le... Parce que là, regarde, il a bien développé ses villes. Ici, il doit y avoir... Hein. Ici, il n'y a pas de ville, je pense. Je pense qu'il n'y a que deux villes, c'est pour ça que j'ai foncé direct. Lui, lui il avance. Il ne peut pas attaquer, là, d'accord. Il avance, il n'a pas de choix. Lui, j'ai peut-être l'augmenté. l'augmenter. Voilà, tac, crée à ça. Euh, mouvement plus 1, choix de vision plus 1, non. Je vais avoir 3 mouvements, hein. ça veut dire que je fais un truc, hop, on a toujours fait un truc. c'est sympa. Euh, puissance de combat contre le ter terrestre. Ouais. Bon je c'est bien. Comme ça, lui il avance. Et que je réfléchis. De... Non, il n'y a plus de limité, euh, c'est menace. Donc je ne peux que ici d'avancer. Et ici je refuse si Je recule je vais carrément au port. Au port, on a compris. Unité a été repéré sur votre territoire. Wow! Pour... Bon, je... je sais pas si on peut bombarder ça. Oh, vas-y, je ben, Comme ça, on va tester. On va voir ce que ça donne. A mon avis, c'est parce qu'il continue à faire ses fouilles, ce connard. Bonsoir, je fais mes fouilles. c'est qu'il est très con, il y a quand même. Euh, ici je je le soigne. Je savais pas que vous pouvez soigner. Ah, mais bon, c'est logique après. Hein. Ici. Et ici je devrais l'avancer en fait. Pour laisser la place, hein, juste, hein, c'est pas euh, pas C'est pas non plus. Voilà, voilà, hein. truc de fou juste pour laisser la place ici pareil ici on garde son Tout comme ça j'ai pas vu ce qui était marqué mais je vais trop vite je, vais trop vite. je vais le sais je le sais il risque de m'attaquer lui mais bon comme il n'y a pas beaucoup de bien joué Moi, je... Ouais, C'est avec le général illustre, hein, je m'en suis C'est pas, pas fou. Que je pourrais essayer route commerciale pillée. Comment ça oh, C'est pas sympa. Je vais lui. D'accord, bah c'est pas sympa. <rire> C'est-à-dire que j'ai pas d'une route commerciale Non, oh, c'est pas cool. Oui, c'est vrai que je passe chez lui. Bon. Caserne Ouais. Je sais ce que je peux faire. Un truc qui rend heureux les gens. Ici, attends, t'es où T'es où, petit gars Ici, bah il me faut, il faut des unités. Hein. Cure à la vapeur. Même plus, hein, il faudrait carrément. Euh... Ferrari, euh, fusil, Faut un fusil, j'ai pu une Déjà, putain, j'ai réussi à perdre des pv avec ça. C'est magnifique. Si euh, je vais tout faire une guérison immédiate, c'est pas bien, hein. c'est pas bien. Une hein. enfin, guérison immédiate, oh... ouais, hein. tout temps, sur 100, c'est pas incroyable. Parce que si je le touche, oui, le siège commence. Et ici, je vais attaquer. Donc, ça, c'est juste en fait la, la frégate. Enfin, ça, la frégate. Ah, si, la frégate, je, je ne dis pas de bêtises, une fois. ça change. Euh, ça va me servir surtout à ce que je puisse. Euh, ici, ah, l'intelligent, l'intelligent, petit gars il est intelligent ce petit gars, parce que là du coup je suis un peu bloqué, j'aurais dû tirer là j'aurais dû l'exterminer le, parce que là du coup il est unité pour plus tard et ça c'est néfaste c'est très néfaste les enfants donc euh, bah ici pour un point de vue euh, allez on le fait quand même on le fait quand même hein, mais c'est bon, c'est bof quoi ici ah eh non je suis quand je vais faire ça voilà et du coup elle est convertie maintenant totalement euh, ici ici je peux faire une ferme du sel sympa j'en ai pas euh la route pillée c'est bien ici bah, je vais attendre 3 tours Ici je vais bombarder hein, là, ça va être magnifique ici je vais attendre ici ici je peux, je peux faire quelque ici je vais peut-être bouger hum, non ça va aller bah ici je peux pas me faire toucher en tout cas, stockholm c'est là c'est là qui peut me toucher donc franchement ça va. ici aussi ça va ici faudrait que j'avance je ne peux pas, donc je vais attendre. Ici, j'ai peut-être avancé mon siège. Mais j'ai pas de... Ah, je sais Bah non, je suis con. Si lui, il revient avec l'unité. Donc je dois attendre. Ici, je peux le déplacer, lui. Et ici, il va peut-être se guérir. Lui, ici, lui fait rien. Et lui, ici, il va se guérir. Hop Je suis vachement ici c'était plus pratique parce que ici j'ai renforcé toutes mes unités et puis c'est tout hein, c'était simple comme bonjour et là il commence à me faire des trucs intéressants Tout doucement parce qu'avant par ces polices je l'ai dégommé bon 410 c'est parce qu'avant il me fallait vraiment des trucs euh, et ici je me suis vraiment j'ai commencé à me protéger en hein, plus je me suis rendu compte en fait ça va rien. Donc, je vais peut-être enlever tous mes aménagements mais ici c'est parce que regardez ici je ne, je ne possède pas les aménagements ici donc on va voir ce que ça donne Je bon, si je cherche en plus Dire il y je vais de le couper. Euh, ici, ici, je possède les cadres. Je les possède tous. Bien. Euh, Ce que je possède... Ah tiens, ici. Je peux faire une route. Bon, de ici à ici. Voire de ici à euh, là. Attends. Fait, hein. De route ici. De registrer. C'est suffisant. Hop. Euh, J'avance. Donc je sais que je parle dans les grandes lignes que seuls ceux qui connaissent un peu la civilisation pourraient me comprendre, hein, mais s'il si faut je ferai une vidéo pour, pour que je puisse y comprendre. Mais fuckzit. Oui voilà, il vient avec des unités, c'est génial. Je le savais, donc ici je vais déplacer. Je vais déplacer lui. Je peut-être carrément le taoïsme fragile à noir. Oui, bah c'est ce que je voulais faire. Donc dans ce cas là, je voulais voir si d'autres.. Euh... alors ici ils croient en mon dieu, mais c'est pas grave, hein, en Ouais. Euh, le dieu est génial, mais.. fuck. il Ils veulent que vous en attribuer. Vous faites un marchand il bus. Ok, bah, je le ferai peut-être. Peut-être. Oh on dit peut-être. Aritume, en hein, fait, c'est pour plusieurs dire un marchand. Beaucoup, juste, beaucoup que pour plusieurs dire illustres, marchand peut-être faire, hein. euh, ici j'ai peut-être fait plutôt avec du, avec un truc, pour que j'en gens heureux. Moulin, euh, bon, c'est pour les ingénieurs, ouais. chantier naval, c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'opéra c'est pour les placements, les femmes, ça. Grenier plus de la production, c'est bien, ça. Euh, zoo. Putain, attendez, on Parce que, regardez, il y a un moment, je mets plein des trucs comme ça. Vous n'arrêtez pas de poupée. Non, moi, je me dis putain. parce que j'ai pas réussi à faire des merveilles après. Hein. J'étais bien, voilà. Mais gens étaient content, mais bon. Voilà quoi. Euh, ici, une ferme. On une ferme. Ici, on avance. J'aime mieux que Star avance dans la tête. Ah putain, il me bloque. Je savais qu'il allait me bloquer lui. Je pense que tu pourrais te soigner mais dans l'eau. <rire> C'est très salopard. Je vais peut-être le défoncer. Voilà, terminé. Comme ça, ici, je peux reculer mon unité. Waouh ouais. voilà. Je l'ai terminé. Va me défoncer, Stockholm. C'était, c'était certain. C'était certain. Ici on voit bien que les unités euh, généralistes se propagent. J'ai tenté. J'ai tenté hein. J'aurais. S'il l'aurait battu, je bon, Voilà, c'était de la chance Franchement bon, là c'était de la chance. Ça me saoule sachant que le DLC de dit... hey C'est un or Je vais peut-être propager ma religion de pas. Vous êtes pas content Eh ben je le fais quand même. Ah je peux voyager chez eux. Oh, tristesse. Je peux aller chez eux non plus. voici bah, si. Je peux aller chez eux par la par la mer. Bon on voit. Va... On va, on va supprimer les adeptes de je sais pas où. Non ça c'est les inquisiteurs, je suis très con. Hum, non, je peux pas. Ici on a le temps aussi. Oui si je vais peut-être l'avancer finalement. Hop. Ici je pense. Je ne peux pas. Ici je ne peux pas. Voilà. Ah aham. ah aham, ah, aham, ah, ah. D'ouvriers, ça me saoule Enfin, c'est surtout que au départ, je me disais putain, euh, les ouvriers sont bons, etc. Alors, bon, je suis fait plein. Puis là, je connais trop. Alors, ça me saoule euh, putain, est-ce que je pourrais faire quand quelque chose de sympa Grand mouvement Il oui, le sais Je le sais Qu'est-ce que je pourrais faire de spécial Je vais pas en auto parce que sinon, on va supprimer tous mes aménagements ici. Ici je peux faire des aménagements en fait. Oh, oh. Bon, ici il est pas content lui hein, parce que je suis en train de le bouffer là. Mais il a un spadassin, alors il me fait pas peur hein, franchement. franchement. après la Suède je l'attaque lui. Parce que euh, la Suède là elle était là elle me saoulait Je me suis dit putain elle me saoulait me saoule, elle me saoule. Et puis je, elle me piquait mes, mes, mes emplacements archéologiques alors du coup j'ai fini par faire wesh. Expérience sociale, euh, ici je peux plus avancer, c'est vrai. Ouais, c'est pas un nouveau tour. Sniff, peut-être que quelque que part il a oublié de mettre des trucs. Non, la réponse est non. Et puis dans mon territoire, j'ai plus rien à faire, hein. franchement, j'ai tout exploité à à Z. Alors il va attendre. C'est ça que j'aime pas les ouvriers, parce que moi je gère les ouvriers, mais je, je ne sais pas quoi faire avec les ouvriers. Ici je pourrais faire des fermes si je, je pouvais. Si j'avais son pays. Si j'avais son pays. Oh, C'est de chance. Oh, C'est ma chance. Bon après il riposte, alors bon. On se à la peur. MC si ça a chevé les constructions de broderie. Oui. C'est normal, pas de paradoxe, il n'y a aucun paradoxe, c'est normal, oui, oui, ce jeu est normal, Broadway en Égypte. Franchement, euh, lui, il ne sait pas en faire endommager, alors ça va... Et lui... Non, Timmy... Alors oui, j'ai tellement dégommé. Mais oui. Terminé. Tu connais l'histoire de pif, pas pouf, la limace. Et la pouf, pardon. La limace, hein, j'en sais rien, je dis un truc au pif, hein, franchement. Franchement, franchement. Euh, charbon, route, prairie. Amphibie, élimine la vérité lors d'un premier enfant, on c'est depuis une case d'eau ou au-delà d'une case d'eau. Courte Pas mal, non, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Si je vais le sauvegarder ici. Attends, ici, je vais tenter de... Timmy Il va crever là. Pour le prochain, il meurt. Je pouvais rien faire. J'aurais dû... Hein, j'aurais pu le mettre en bas. Attends. Adieu. Ok, bien Timmy. Il ne peut pas se restaurer hors d'une caisse d'eau. Bon bah j'apprends un truc. Compteur commercial. Mais tu sens que ce mec est pauvre, tu le sens Ça pue là C'est sort de Maria sur euh, Twitch qui était marrante, c'est euh... Ça puait sur ses doigts qu'il était riche. Il en était triste. Il voulait impressionner mort quand a vu ça trois tours en vrai, une autre truc c'est très bien parce que ici j'en en faire plein plein ici voie ferrée voie ferrée ça va me déplacer destroyer oui oui destroyer ça fait mal les ça va faire mal cette terre là cette terre là il va faire mal mal mal mal mal mal mal mal parce que moi je serai en pleine guerre hein. Le temps, c'est bon, te je... vraiment nul, mais je les ai. Voilà, alors je suis content. <rire> Donc, je les remplace hein. aussi. Nul, lui qui va mourir. Non, je vais toujours essayer de faire. Ah je peux essayer un truc. Je vais me mettre là. Je vais voir si je me tue Moi, si je me, tue. Alors, chose, si je me mets là, il aura encore plus envie de me tuer. Voilà, ça peut être une mais dans ce cas là, étant donné qu'il a un général Ibus, il a pas rien C'est-à-dire que s'il met un truc dans sa ville, là, je suis fini. J'ai l'impression qu'ici a rien, regarde. Ici il y a rien. Si peut-être qu'il a une ville là, mais ça maintenant Mais bon. J'ai accepté l'ambassade, alors du coup je sais où est sa ville. Euh, hop, tranquille, ici. S'il n'avance pas. Ici, c'est très tactique hein, ce qui se passe. Oh, non non non non, non. Je vais crever. Il est où tromper les trous Ici, il va faire mal. Ça va faire mal. Hop, puisque je n'ai rien à faire. De toute façon, je plein de trucs. Hop, terminé. Voilà. Ici, si tu me fais une route Ici, si qu'est-ce que tu peux me plaire, toi Bah, si, attends encore un tour. Un tour, je pourrais faire un truc de fou Et lui, qu'est-ce qu'il peut me faire Est-ce que je possède cette case-là.